je vais vous expliquer quelles sont les raisons les plus courantes qui conduisent à l'échec et surtout vous partager quatre astuces pour vous permettre de persévérer et de préserver votre santé avec les savoirs naturels. Vous vous dites sans doute comment faire pour éviter la facilité d'acheter tout fait Comment faire pour trouver les bons produits pour arrêter de dépenser votre argent dans des produits industriels qui ne sont bons ni pour vous, ni pour la nature Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur le blog « Mes recettes naturelles ». Et au travers de tous les messages que je reçois, je me suis rendu compte que finalement, les personnes qui débutent euh, une transition vers un mode de vie naturel et plus simple rencontrent tout le temps les mêmes difficultés. Et ce sont ces difficultés qui donnent ce euh, sentiment de frustration et l'envie finalement d'abandonner. Alors oui, c'est difficile de vivre comme on le souhaite avec toutes les contraintes sociales et les sollicitations externes. Ça semble être compliqué à mettre en œuvre, hein, de faire ses produits et ses remèdes naturels. Par où commencer Ça paraît être une montagne et vous vous sentez bloqué. Et je comprends la frustration de ne pas y arriver bien, Tout simplement, il y a trop d'informations en vrac et vous ne savez juste pas comment faire pour démêler le vrai du faux Vous vous dites que ça demande trop de matériel, trop d'ingrédients Vous craignez de vous tromper, surtout quand on utilise les plantes et les huiles essentielles Ou encore, vous avez peur de devoir changer vos habitudes et bien finalement, qu'est-ce qui se passe Et bien vous ressentez la frustration de ne pas pouvoir en faire plus. Si vous êtes dans cette situation, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Je me suis rendu compte que tout le monde passe exactement par là. Ce qui se passe, c'est que vous avez probablement commis une des quatre erreurs qui conduisent le plus souvent à l'échec. La première erreur, c'est qu'on a envie de tout faire d'un coup. Et ce qui se passe, c'est qu'on se décourage. En fait, vous avez trouvé probablement plein de recettes sur Internet. Vous, vous y mettez d'un grand coup, vous avez euh, acheté tout le matériel, tous les ingrédients et vous avez envie de remplacer tout, euh, vos produits ménagers, votre lessive, la plupart de vos cosmétiques. Et vous allez prendre un grand sac poubelle et tout jeter, tout ce qui vous paraît euh, toxique ou inutile. Sur le moment, ça fait un bien fou, c'est clair, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite eh bien, la plupart des recettes hein, que vous allez réaliser, elles vont juste pas marcher Ou elles ne vont pas être à la hauteur de vos attentes hein, par rapport à ce que vous avez l'habitude euh, d'avoir à la maison avec les produits du commerce Et ça c'est particulièrement vrai avec les plantes médicinales Parce qu'il faut savoir exactement quels sont les bons dosages et comment on les utilise Et c'est vrai aussi avec les produits ménagers qui sont vite décourageants parce que c'est quand même pas très marrant à faire hein. Alors vous allez être déçus et vous allez garder surtout en mémoire que ça va vous, ça vous a demandé beaucoup de travail pour finalement pas grand-chose. Erreur numéro 2, c'est de penser que c'est compliqué à mettre en place. Alors c'est vrai que c'est une bonne façon de procrastiner. Si on suit une méthode et des recettes hein, qui sont efficaces et qu'on sait comment les utiliser, eh ben c'est pas du tout compliqué. Le plus dur, c'est pas de commencer. Le plus dur, c'est de tenir dans la durée. Et pour garder la motivation, il n'y a pas de secret. Il faut avoir des résultats et il faut être accompagné. La troisième erreur que j'ai remarquée, c'est d'appliquer des recettes sans comprendre à quoi servent les ingrédients. Tant qu'on ne comprend pas, eh ben, on n'est pas capable d'avoir un regard critique sur la montagne d'informations qu'on trouve sur Internet et dans les livres. D'ailleurs, j'ai même vu des aberrations dans des livres qui sont vendus en librairie sur des mélanges avec du bicarbonate, avec du vinaigre ou sur des dosages avec les huiles essentielles. Le bon réflexe pour vous y retrouver, c'est de vous cantonner à des recettes qui sont simples, avec des ingrédients qui sont peu transformés et qui sont le plus naturels possible. Le but, c'est pas de transformer votre cuisine en labo de chimie. Je suis passée par ces étapes et j'ai commis ces erreurs. Pour tout vous dire, avant, je ne me préoccupais pas du tout de la qualité des produits que j'achetais et encore moins de leur impact sur l'environnement. J'étais une très très bonne cliente du marketing, euh, des, de la presse féminine, des beauty box et des dernières nouveautés. Et puis en fait, un jour, j'ai eu le déclic. Et j'ai eu le déclic quand ma fille qui était encore tout bébé a commencé à avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'eczéma sur le corps. Alors, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai compris un jour, et ça m'a vraiment fait froid dans le dos, que la crème que je m'étais mis pendant toute ma grossesse sur le ventre deux, trois fois par jour, euh, et que j'avais pourtant payé à prix d'or en pharmacie, eh bien, elle avait potentiellement pu faire du mal à mon bébé. Ça, c'était en 2012 et à l'époque, même dans les super produits qu'on trouvait en pharmacie, il y avait encore des parabènes. Et on sait maintenant que ces parabènes sont des perturbateurs endocriniens et qu'ils ont un impact très important sur les bébés, sur la vie in utero et ces conséquences peuvent être très très graves comme euh, on, y a, on sait qu'il y a un lien sur le diabète on sait qu'il y a un lien sur l'obésité on sait qu'il y a un lien sur les troubles de l'attention sur l'hyperactivité et on suspecte même euh, un lien entre le, la multiplication des cas d'autisme avec les perturbateurs endocriniens Quand j'ai compris ça eh j'ai vraiment ressenti le besoin de me libérer. Je me demandais mais comment faire pour vivre mieux, pour mieux consommer, mais sans me prendre la tête. Et comment faire pour me libérer de toutes ces contraintes, tous les dogmes qu'on m'imposait finalement depuis toujours. Alors, ce que je voulais au fond, c'était faire mes propres choix et m'épanouir dans un mode de vie plus simple et plus naturel. Si vous vous sentez frustré, découragé devant la masse d'informations que vous avez l'impression d'être devant une montagne et bien surtout mon message c'est ne vous découragez pas vous pouvez changer votre mode de vie, vous pouvez être autonome et conscient de vos choix vous pouvez faire vous-même et vous pouvez être fier de ce que vous allez faire pour votre santé, pour celle de votre famille et le mieux c'est que en faisant tout ça et eh bien vous allez aussi faire des économies importantes tout au long de l'année pour ma famille, donc on est quatre personnes à la maison j'ai compté que rien que sur la partie des cosmétiques hein, j'économise plus de 416 euros par an et sur la partie des produits ménagers c'est 167 euros chaque année que je ne donne pas pour des produits ménagers qui sont toxiques pour ma santé et pour la planète et ça c'est sans compter tous les médicaments, tous les produits parapharmaceutiques que je n'achète plus. Alors si vous en avez marre, si vous en avez marre de cette facilité, si vous vous sentez découragé, eh bien, je vais vous donner quatre conseils qui sont hyper importants pour entrer dans ce chemin et pour trouver votre voie. Le premier conseil et le plus important, c'est de déculpabiliser. Quand j'ai commencé à changer pour des produits naturels, eh bien, je voulais que tout soit parfait. Je voulais éliminer tous les toxiques, tous les polluants chez moi. Et euh, si on se rajoute à ça en fait, l'idéal du zéro déchet, bah, ça devient tout simplement vite un cauchemar. Surtout quand on a une famille et que tout le monde autour de soi n'a pas les mêmes préoccupations. Alors, plutôt que de me décourager face à ma poubelle jaune qui n'en finit pas de se remplir, eh bien, j'ai pris le parti de déculpabiliser et de me dire que tout ce que je fais, eh ben ça compte déjà beaucoup pour moi, pour ma santé, pour mes enfants et pour la planète. Alors Ma maison ne ressemble pas à un magazine de déco, je n'ai pas de panneaux solaires, je n'ai pas encore de récupérateur d'eau, et toutes mes courses ne se font pas en vrac. Pourtant, je rêverais d'avoir des distributeurs de lait pour pouvoir venir remplir ma petite bouteille en verre. Mais voilà, tout ça, c'est pas encore possible. Et je sais bien que ça, cette partie-là, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est important de déculpabiliser et de prendre cet objectif de changement comme une direction vers laquelle vous allez aller petit à petit. Deuxième conseil, c'est de ne pas essayer de tout faire d'un coup. C'est vraiment le meilleur moyen de vous décourager. Vous allez vous retrouver avec une montagne d'ingrédients, euh, de matériel que vous n'allez pas réutiliser et que souvent vous aurez payé très cher. Au contraire, il faut vraiment prendre le temps pour savourer chaque réussite, pour avoir le plaisir de le refaire, de refaire le remède ou le produit que, naturel qui vous fait du bien Troisième conseil, c'est que c'est la répétition qui va créer une envie en vraie habitude Quand vous savez que ça marche pour vous, eh ben, vous savez le préparer quasiment les yeux fermés Et c'est la clé la plus importante Quand vous connaissez les bons ingrédients et les bonnes recettes qui marchent pour vous, pour votre famille vous pouvez les préparer vraiment entre deux activités alors, on s'en fait toute une montagne, mais en fait, ça prend pas vraiment du temps. Pour vous donner un exemple, entre vider la vaisselle et lancer le repas dans le four, eh bien, ça prend trois minutes de faire votre huile démaquillante ou préparer une huile bronzante. Après, on met tout la vaisselle et on n'en parle plus. Quatrième et dernier conseil, avoir les bonnes informations. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent le changement pour le naturel. Parce qu'ils sont déçus, ils sont déçus par des recettes qui ne vont pas marcher ou ils n'arrivent pas à reproduire le résultat qu'on qu voit dans la vidéo. Bah, C'est normal et j'ai vécu la même chose, sauf que je me suis vraiment accrochée. J'ai cherché, j'ai cherché pour comprendre comment les ingrédients agissent et réagissent entre eux. Et c'est la clé pour savoir faire le tri dans toutes les informations et les recettes qu'on trouve sur internet. Ensuite, bah, je me suis formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et j'ai appris les plantes, j'ai appris comment fonctionne notre corps, comment l'alimentation, une bonne hygiène de vie et les plantes permettent de restaurer et d'entretenir les équilibres. C'est un apprentissage qui est toujours en cours et qui se fait tout au long de la vie. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous libérer des automatismes euh, qui arrangent bien plus les industriels que votre corps, si vous avez envie de changer vraiment vos habitudes de vie pour prendre soin de vous, de votre famille et de la nature, alors ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, il existe un chemin, il existe un parcours fléché qui permet d'éviter de se perdre et de se décourager. Ce chemin et toute mon expérience, ben, je les ai mis dans une formation. Parce que je veux vraiment vous aider à vous libérer, vous, les agitateurs du changement Pour faire ce changement vers un mode de vie plus naturel Plus en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur Cette formation, elle se déroulera sur plusieurs mois Et je vous accompagnerai vraiment pas à pas Pour conduire un vrai changement petit à petit et sur tous les niveaux je ne vous en dis pas plus pour vous réserver la surprise. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant Eh bien, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la newsletter. Je mets le lien juste sous la vidéo. En plus, vous recevrez gratuitement le guide du ménage au naturel. Et dès que j'ouvrirai les portes de ce programme, vous serez informé tout de suite. Voilà, posez-moi toutes vos questions en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai très rapidement. D'ici là, Prenez soin de vous et surtout, continuez, accrochez-vous les agitateurs du changement. A très vite